Pour faire de la recherche, notamment les enquêtes, qui vont aboutir plus tard à une hiérarchisation des contraintes, il est bon euh, de savoir que le oiseau doit posséder, pour chacun de ces trous, de ces 24 trous, doit posséder 5 boules. Donc si on regarde ici, il y a 5 dans chacun des trous. Il y en a 4 ici par colonne. On va raisonner par colonne. Au total donc, il faut avoir 120 boules puisqu'on a 6 colonnes de 20, donc ça fait 120 mots. Et on prépare euh, son questionnaire avec des questions précises et des réponses anticipées. Dans le cas présent, on a une question de thème d'enquête qu'on a appelée ici U21 qui s'appelle et eh bien qui se, formule, qui se formule de la façon suivante. Quel type de culture vous inciter à mieux entretenir les drains. Il s'agit là d'une un, enquête en milieu paysan où on s'intéresse de savoir euh, qu'est ce qui va finalement pouvoir inciter l'agriculteur à entretenir les drains de sa parcelle, surtout en irrigation gravitaire. Et les réponses anticipées ont été marquées ici. Comme on peut le voir, il y a d'abord le riz, ensuite il y a le maïs, il y a l'oignon, il y a la tomate, il y a les choux, mais aussi on laisse le questionnaire ouvert pour que l'agriculteur puisse avancer un autre facteur auquel on n'aurait peut-être pas pensé. Donc au début, on a rempli ici, tout simplement pour les objectifs d'explication, on a rempli euh, tout le oiseau. Mais avant de commencer les enquêtes, bien entendu, il faut enlever toutes les poules. C'est à l'agriculteur maintenant de donner chaque, à, chaque, à chacun de ces, chacune de ses réponses anticipées, il doit donner un certain nombre de points, et c'est noté sur 20. Chaque colonne a euh, 20 boules, donc 5 boules partout et l'agriculteur ou encore la personne inquiétée va pouvoir apprécier en plaçant donc le nombre de boules euh, qui lui semble euh, bien indiqué pour montrer que ce facteur est plus important pour l'inciter, euh, par exemple, exemple à entretenir le réseau de traînage ou pas. Monsieur cabana, sur votre périmètre ici, nous avons remarqué que vous cultivez le riz, le maïs, l'oignon, la tomate et le chou. Bon, peut-être qu'on n'a pas pu tout apprécier, donc on a prévu hein, une colonne vide pour que vous puissiez nous donner la culture que nous n'avons pas pu citer parmi ces cultures et qui est, est importante pour vous par rapport hein, à, à son pouvoir incitatif sur vous en ce qui concerne les soins que vous accordez à l'entretien du réseau de drainage. Pour chaque type de ici, vous voyez que pour chaque culture, hein, on affecte une colonne. Et pour chaque colonne, vous pouvez mettre jusqu'à 20 boules. Et le nombre de boules que vous mettez nous permet d'apprécier hein, l'importance de, hein, de, de, de, de cette culture-là sur vous par rapport au ce combat incitatif en ce qui concerne l'entretien du réseau de trainage. Alors sur ce riz, vous accordez combien sur 20 hein, Est-ce que le riz vous incite plus à, à, à entretenir le réseau de drainage par rapport au maïs ou autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, donc pour le riz, vous accordez 13 boules, c'est-à-dire 13 20. Ok, donc euh, pour le maïs... 17 pour le maïs, ça veut dire que le maïs est, est vraiment important pour vous Ok, donc euh, l'oignon maintenant, combien est-ce que vous accordez à l'oignon? Accord. Ok, donc là, on constate que vous avez donné jusqu'à 17 pour le maïs Donc ça veut dire que le maïs vous pousserait beaucoup plus davantage à entretenir le réseau de drainage ouais, Et cela pourquoi? Et parce que j'ai constaté que et le maïs, bien qu'il demande beaucoup d'eau, mais il nécessite un saut qui est bien traîné pour donner des meilleurs rendements. Mm -hmm. ouais. Donc c'est la raison pour laquelle que vous avez accordé. Euh. D'accord, d'accord, c'est bien. Ok, donc on peut passer maintenant à l'oignon. Combien de boules sur 20 vous accordez à l'oignon? Ok, euh, là maintenant, est-ce qu'il existe... Euh une autre culture qui, qui, qui vous inciterait particulièrement à entretenir le réseau de drainage Oui, uh -huh. la, la pomme de terre. La pomme de terre. Ah ben. Et pourquoi Parce que j'aime beaucoup la pomme de terre. Uh -huh. Et je pense que si j'entretiens bien le réseau de drainage, uh -huh. ça peut beaucoup apporter. Uh -huh. Uh -huh. Donc, euh, vous trouvez que la culture de la pomme de terre vous inciterait plus à entretenir le réseau de drainage et quel score, par exemple, vous allez donner à la communauté 1. Okay. Okay. 20 jusqu'à 20. D'accord, d'accord. Merci. Merci. Okay. merci beaucoup Monsieur Le Tavara. Merci pour votre collaboration. 17. Vous avez accordé 10 à l'oignon. Euh, la tomate, vous avez accordé 6. Le chou, vous avez accordé 13. Et la pomme de terre. Donc euh, ici c'est pomme de terre. De terre, vous avez accordé 20. Ça veut dire que la pomme de terre vous incite plus, le plus que toutes les autres cultures à entretenir le réseau de Voilà, donc on peut voir que, après, bien entendu, il faut reporter les données collectées au niveau du de, de paysan 1, de l'agriculteur 1, ensuite l'agriculteur 2, de l'agriculteur 3. Une, façon, une telle façon d'organiser le tableau permet de faire des analyses statistiques très poussées après. Et ce qui est intéressant, de hiérarchiser les, les facteurs qui ont été identifiés ici comme étant les plus incitatifs à l'entretien du réseau de drainage. Et en ce moment, on peut envisager de faire des réformes ou à soutenir par le biais d'un projet les agriculteurs. Et ce serait, euh, si on voit qu'il y a beaucoup de convergence, donc à supposer que le paysan 2 jusqu'à paysan 30, on voit qu'il y a beaucoup de convergence sur certaines cultures, par exemple le maïs, on obtient des scores élevés ici. 17, 18, 19, et qu'on voit au niveau de la pomme de terre, qui revient spontanément, ça veut dire que si on entreprend des réformes, hein, donc des projets qui vont appuyer ces deux facteurs, il y a de fortes chances pour que les agriculteurs suivent. Et c'est là un des gros avantages du Wallet. Donc il permet non seulement d'attribuer de, des notes absolues, mais aussi de hiérarchiser selon les enquêtés, en se basant sur les convergences d'opinion. parmi ces types de cultures, laquelle vous motiverait le plus à entretenir des si vous avez la possibilité de les cultiver okay. Si c'est moi, j'aimerais peut-être, uh, premièrement, premièrement, j'aimerais l'oignon. L'oignon, voilà. euh, c'est-à-dire mm. vous allez attribuer combien par exemple à l'oignon Pour que moi, je vais donner 5-5. 5-5, mm. c'est-à-dire vous donnez 20 sur 20, 20, sur 20 à l'oignon. Donc allons-y. Euh, donc vous donnez, euh, c'est-à-dire que vous mettez 5 dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans un trou. Oui. Ok, donc là vous avez mis 4. 3, 7, 7, ça fait 6, oui, ça 9 fait là, 13. Plus 4, oui. Voilà, donc vous donnez 13 au riz. Alors pourquoi vous donnez trésorerie comparativement à loyon? Oui, puisque dans mon coin, dans mon, sur mon terrain là, mm -hmm. et chaque fois j'ai le problème de manque d'eau. le manque, mm -hmm. manque C'est ça que si le loyon n'a pas beaucoup besoin d'eau comme ça, mm -hmm. et le coin là aussi est un peu sablonneuse mm -hmm. et un peu caouté, mm -hmm. ça peut aider loyon. On peut biner, mm -hmm. on peut vraiment bien entretenir, ah, même okay. si le terrain n'a pas besoin chaque fois d'eau. Okay. C'est un truc qui est utile. En tout cas pour euh, ah. ah. Ah, okay, okay. Donc, si je mets les riz là-bas, ah. bon, il faut en tout cas apporter beaucoup d'eau. Ah. Et même s'il n'y a pas d'eau aussi là-bas, oui. chaque fois, il faut chaque fois désherber. Le fait qu'on apporte du fumier, ah. donc il y a l'air qui pousse ah. Le fait qu'il euh, y a manque d'eau aussi. Ah. et que chaque fois, au niveau du riz aussi, on apporte du fumier. Quand ce fumier, il y a un peu d'eau de l'eau aussi sort, ça part dans le drain. Le drain est plus bas. Est plus bas et du champ. Même. Donc l'eau là descend directement dans les drain et le fumier que j'apporte, l'engrais que j'apporte sur les terrains, descend eh, dans les drains Et c'est ça qui permet aussi à faire que euh, l'herbe la pousse vite. Chaque fois il faut que tu fasses le drainage. Bon le fait que si tu es occupé par des, par des herbages dans le périmètre, dans les champs bon eh, le drain aussi est boué d'herbe. Par contre si c'est l'oignon qui est là. Bon, chaque fois, il n'y a pas d'eau. Bon, tu peux piner, mais si l'eau ne sort même pas pour aller dans les drains, tu si nettoies les drains une fois en toi dans la campagne, en tout ça est toujours là propre. Ah okay. Voilà. Donc c'est pour ça, ça moi, que l'oignon va vous voilà, ça